Comment j'ai payé ma maison à 1 million de dollars en mettant seulement 0$ dollars de ma poche Dans cette vidéo, je vais te dévoiler le secret qui m'a permis du coup de pouvoir m'offrir, je ne veux pas dire la maison de mes rêves, mais en tout cas une très belle maison où maintenant j'ai pu loger ma famille, etc. Je vais t'expliquer comment grâce à des stratégies que j'utilise au quotidien et que même la plupart des personnes qu'on a accompagnées utilisent, comment j'ai pu faire cette transaction-là. Mais avant de commencer, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, ce que je vais t'expliquer à la fin de cette vidéo va te permettre toi aussi de potentiellement te permettre de t'offrir la maison de tes rêves. OK Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, mais surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On a pour chaîne de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est la première plateforme en ligne qui enseigne de l'immobilier au Canada francophone. Tu likes la vidéo, tu la partages, tu la commandes et ça me fera plaisir de répondre à cette question et ça fera potentiellement l'objet d'une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme tu le constates, d'où l'écho, on est dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc, je suis venu pour plusieurs jours afin de tourner du contenu. Et je repars là dans, dans quelques jours, là, je vais repartir en France. Puis, je vais retourner au Canada. Donc, laisse-moi te parler de la maison qui vaut, on va dire, un million de dollars. Ok un million de dollars. Et laisse-moi te raconter l'histoire de cette maison en fait. Donc, lors de la deuxième vague du Covid, j'ai décidé de voyager pendant à peu près, va dire 10 mois et demi, donc quasiment un an. Donc pendant quasiment un an, j'étais hors du Québec. Je suis allé en France, je suis allé au Cameroun, je suis allé en Tanzanie, je suis allé à Dubaï, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Indonésie, je suis allé au Mexique, j'ai fait également l'Éthiopie, j'ai fait pas mal de pays, donc j'ai pas mal bougé. Pendant cette période-là, voilà. Voilà, ma conjointe, elle est tombée enceinte et du coup, ben, ben, on a eu une petite fille récemment. J'ai toujours défendu le mouvement de ne pas acheter sa résidence principale, c'est-à-dire d'investir, investir, investir, investir, investir avant d'acheter sa résidence principale. Bon, donc pendant des années, j'ai été locataire. Okay, j'ai été locataire de plusieurs appartements que j'ai loués. Quand on est rentré à Montréal, du coup, bah, ma conjointe m'a dit bah, écoute, ça serait bien qu'on déménage en fait. Et moi, je dis non, je suis encore dans, moi j'étais encore dans mon délire d'investisseur alors que bon, je commençais déjà à devenir, bah, j'étais sur le point de devenir chef de famille. Et je lui ai dit non et tout et tout et tout non, que, non, on peut remettre ça plus tard. En plus je voyais la pandémie, tout ça, les prix qui augmentaient, bref. J'étais pas trop chaud, je n'avais même pas prévu en fait. Bon là, il m'a quand même mis un coup de pression, il m'a dit écoute, ça serait quand même bien qu'on déménage. Et on était à un mois et demi de potentiellement déménager. Donc il a fallu qu'on mette les bouchées doubles en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que ben, ben on a commencé des visites. On a commencé à faire des visites. Euh, parce que je me suis dit, bon, je vais visiter et je vais trouver la solution du financement après. Donc, commence à visiter des biens et là le marché était vraiment chaud, c'est-à-dire moi je m'étais dit bon, mon budget pour une maison ça va être à peu près d'un million de dollars comme ça, ça va me permettre un peu de me démarquer de la moyenne. Parce que je me suis dit bon, ce pas tout le monde qui va faire une acquisition à un million de dollars, donc la compétition ne sera pas très existante. Erreur, euh, la compétition était vraiment corsée, c'est-à-dire on a fait une première visite, on était près de 16 à faire une offre d'achat sur cette maison et il y a eu une surenchère de plus de 250 000 dollars. Je me rappelle très bien, j'ai démarré à 900, mais je suis monté à 1,5 million, voilà, c'est ça. Après, là, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit là, c'est trop pour moi. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir, du coup, employer les grands moyens, OK? Donc, c'est là que j'ai fait appel à pas mal d'outils que j'utilise, notamment ce qu'on appelle le financement. Je vais mettre FC1, financement créatif, OK? Financement créatif. Donc, le financement créatif, c'est quoi C'est des lignes de crédit que tu peux utiliser comme mise de fonds. Donc, ça peut être des marges de crédit, ça peut être des lignes de crédit, ça peut être tout autre prêt sauf carte de crédit que tu peux utiliser comme mise de fond. Okay? Donc, moi, j'ai à peu près 500 000 de financement créatif. Okay? Euh, je t'épargnerai les détails. Hein? Si tu veux du détail, il te suffit de t'inscrire à mon prochain défi Immobilier Québec où j'explique comment aller chercher ce type de marge de crédit. Okay? Donc, j'ai eu ma préqualification, donc je fais PQ. J'ai eu ma préqualification, donc c'est le montant que la banque m'autorise à investir. Donc j'ai eu une préqualification à 1 200 000 okay, donc Je pouvais aller jusqu'à 1 200 000 pour mon acquisition. Okay? Donc je te partagerai quelques photos de la maison pour que tu vois ce à quoi ça ressemble. Donc là, je me positionne du coup sur une maison. La maison était à 850 000 Ok? Mais j'ai tiré des leçons de ma première expérience parce que lorsque je suis allé sur la première maison de 900 000 dollars, qu'est-ce qui s'est passé C'est que ben, j'ai été dégagé en fait. Pourquoi Parce que j'ai dit que j'allais mettre le minimum de mise de fonds qui est de 5%. Et je me suis dit, ok, je vais mettre 5% de mise de fonds, comme tout le monde. 5% de mise de fonds, là on m'a mis sur le côté et là je me suis dit, ok, pour cette nouvelle maison-là, je vais aller beaucoup plus haut. Donc j'ai montré que j'avais l'équivalent de, je mets mise de fonds. 650 000 de liquidité. Donc, j'avais plus de 650 000 de liquidité. Ça ne veut pas dire que j'allais mettre toute cette somme-là, mais j'ai montré au vendeur que je dispose de liquidité de 650 000 Donc, c'est plus de la moitié de la maison. Donc, je fais l'offre d'achat, offre d'achat acceptée direct. Et quand je lui ai demandé pourquoi monsieur vous m'avez accepté, il m'a dit, ben, c'est parce que tu avais beaucoup plus de liquidité que tout le monde. Okay? Donc, 850 000 Donc, l'offre d'achat est acceptée à 850 000 Et là, pour te dire la vérité, c'est que cette maison, réellement, elle vaut 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que, un ou deux mois après, il y a des maisons juste à côté. C'est-à-dire, les maisons juste à côté qui se sont vendues à 1 million de dollars. Okay? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis 170 000 dollars d'apport. Ok J'ai mis 170 000 dollars d'apport et j'ai, ça m'a permis ben, du coup d'obtenir le crédit pour acheter la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Dès que j'ai mis le 170 000 d'apport, et ce 170 000 il vient tout simplement d'ici. Hein, ce n'est pas mon argent. Le 170 000 vient d'ici. Donc là, je prends de l'argent qui n'est pas le mien. Boum, 170 000 d'apport. La banque me prête 680 000, quelque chose comme ça. Donc, la banque me prête de l'argent. Donc, moi, j'achète la maison. Quelques mois après, je viens voir la banque et je dis, hey, « Hé, la même maison à côté de moi s'est vendue à 1 million. » Et elle vaut même plus Parce que moi, tu vois, j'ai une piscine La maison est plus récente J'ai dit, la même maison à côté de moi S'est vendue un million okay? Est-ce que vous pouvez réévaluer ma propriété Donc, ils ont réévalué ma propriété à la hausse Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils m'ont même redonné un peu plus que nécessaire Ils m'ont redonné à peu près 200 000 Sous forme de marge de crédit Donc, ça fait quoi Ça fait que j'ai récupéré Mon argent qui provenait de là donc là, tu vois, je mets 170 000 je réévalue la maison, on me redonne 200 000 Ok Je vais te donner quelques chiffres par rapport à cette maison. Cette maison, ça me coûte par mois, en termes d'hypothèque, ça me coûte, donc le crédit, ça me coûte à peu près 3 200 J'arrondis à la hausse. Donc, 3 200 Ok Ça, c'est le crédit. 3 200 Les taxes... Ça me coûte à peu près 500 dollars par mois. OK? Donc, bon, après, il oui, y a l'électricité, etc. Donc, on va arrondir. On va dire que ça fait 3700. On va dire, en tout et pour tout, ça me coûte 4000 dollars par mois pour me loger. C'est énorme. C'est beaucoup. Beaucoup d'argent. 4000 dollars par mois pour me loger. OK? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pu mettre en place une stratégie qui ne me permet de payer que les intérêts sur mon crédit. Donc, mon crédit de 3200 dollars, je peux dire à la banque, je ne paye que les intérêts. Mes intérêts représentent à peu près 1500 dollars par mois. OK 1500 dollars par mois d'intérêt. Ça, c'est ce que je ne rembourse qu'à la banque. Parce que, que j'ai dit à la banque, moi, je ne rembourse pas le capital, je ne paye que les intérêts. Parce que j'ai des stratégies, j'ai créé ce qu'on appelle ma propre banque. Euh, je te ferai une autre vidéo là-dessus, mais retiens juste ce nom. Donc, j'ai mon propre système bancaire, on va dire. Donc là, réellement, ça me coûte, si tu fais 500 plus 1500, ça me coûte 2000 dollars par mois. Okay? Donc, ça, c'est ce que ça me coûte réellement pour me loger. Donc, je considère ça un peu comme un loyer. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait c'est que le 200 000 que j'ai récupéré là, okay. je l'ai retiré et je suis allé acheter un bien immobilier aux états unis Cash okay. J'ai acheté un bien immobilier aux états unis cash, qui me rapporte en net, tous les ans, 25 000 US. Tu fais 25 000 divisé par 12, ça fait plus de 2 000 US par mois. Sachant que là, c'est du dollar canadien. Donc, Ça fait quoi? Ça fait que j'ai acheté un lot d'immeubles qui me rapporte tous les mois 2000 dollars. Donc, j'ai acheté cet immeuble. J'ai acheté plusieurs lots d'immeubles. C'est des petits immeubles, hein. c'est des duplex, duplex. Il y, y a un duplex et un triplex. Okay? J'ai acheté ça et ça, ça me génère un loyer net, net, net. Là, je te dis ce qui me reste après avoir payé toutes les charges hein, parce qu'il y a des frais de gestion, il y a les taxes. Il y a l'électricité, il, enfin voilà, il y a pas mal de choses à payer, mais tous les mois, il me reste à peu près 2000 dollars US. Et tu vois que ce 2000 dollars-là paye le montant que je paye au Canada. Je ne sais pas si le calcul est clair, mais grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai utilisé de l'argent que je n'avais pas, donc je suis parti d'ici, donc financement créatif. Ok pour Faire une acquisition d'une maison à 850 000 dollars. Donc j'ai mis 170 000 dollars de mise de fonds. Okay? Quelques mois après, je suis reparti voir la banque en disant à la banque Hey, vous savez quoi Il y a une maison juste à côté de la mienne qui a été vendue à 1 million de dollars. En plus de ça, ma maison, j'ai une piscine, la toiture, elle est en meilleur état, etc. Donc je suis sûr que ma maison vaut beaucoup plus cher. Donc j'ai réévalué la maison et la banque m'a dit Ok, on te redonne 200 000 dollars. Je t'ai présenté que quoi Ma maison me coûte 3200 dollars par mois plus. 500 pour les taxes et si je prends en compte l'électricité etc, j'arrondis on va dire que ça fait 4000 dollars tous les mois que je, que je suis supposé payer, mais à ça j'ai mis en place une stratégie qui me, paye, qui me permet de ne payer que 1500 dollars sur les 3200 dollars donc si je ne paye que 1500 dollars tu fais 1500 dollars plus 500 dollars ça fait 2000 dollars par mois là je me suis dit bon, 2000 dollars par mois mais j'ai encore 200 000 dollars que j'ai pu récupérer auprès de la banque j'ai pris les 200 000 dollars j'ai acheté deux immeubles aux États-Unis qui me rapportent 2000 dollars US et le 2000 dollars US me permet de payer les 2000 dollars. Donc je paye 0 dollars pour habiter dans une maison à 1 million de dollars. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux utiliser l'argent des autres, investir dans ta maison et utiliser ta maison pour faire un investissement qui te permet de payer ta maison. Littéralement. Et dans bientôt je vais faire la même chose pour ma voiture. Je ne dis pas encore quelle voiture, je vais prendre je vais prendre une très belle voiture mais je vais faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser le financement créatif, d'utiliser le levier qu'offre potentiellement l'investissement immobilier pour me payer, enfin en tout cas pour permettre de me payer, si je peux dire, la voiture de mes rêves. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu as réfléchi à un modèle comme ça Et ça, c'est un modèle qu'on enseigne à tous nos participants. Bien sûr, il y a plus de détails, il y a plus de stratégies derrière. J'ai vraiment simplifié et j'espère que tu as pu comprendre en fait la portée de ce message-là. Si ça intéressé, je t'invite tout simplement à nous rejoindre lors d'un défi immobilier où j'explique littéralement comment faire ce type d'opération en seulement quelques mois et comment bon nombre de personnes comme moi et comme toi ont pu accéder à de très beaux investissements immobiliers grâce à ce qu'on partage depuis maintenant de nombreuses années sur cette chaîne YouTube et à travers tous nos programmes de formation et de coaching. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et moi, en attendant, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Tu la likes, tu la partages, tu laisses un commentaire et on se dit à très vite. Ciao